tout le monde c'est man content avec vous on est de retour avec euh, les deux lumières Vipar spectra les deux modèles différents là à gauche on a le modèle xs2000 et à droite la p2000 donc les deux lumières le spectra en dessous on a cinq plans de king kush king kush euh, croisé avec euh, un plan qu'on ne connaît pas. Hein? On sait que c'est des graines de cannabis que j'ai trouvées dans un 28 grammes de fleurs séchées de cocottes que j'avais achetées à Oka. Donc ces graines de cannabis-là étaient dans des cocottes. Donc c'est des cocottes qui ont été polénisées par un mâle qui a sûrement été une surprise quand la personne a fait pousser le king kush. Donc on a cinq plants de king kush et dans le fond, en haut à gauche, on a un. Dosido -si -do, Purple Punch de Ripper Seed. Donc les King Kush, c'est vraiment une marque inconnue. On ne sait pas là euh, qui a fait pousser ça, ces fameux King Cush. Là, j'avais aimé fumer le King Cush que je m'étais procuré au cas. J'avais payé 150 le 28 grammes. Euh, je vous dis que je l'avais aimé. Je l'avais aimé, mais... Est-ce que ça aurait été dans mon top 10 SQDC? Peut-être même pas. Peut-être peut-être le dixième, vous comprenez. Donc, c'était vraiment ordinaire comme King Kush. Euh, 150 à Oka. Je ne sais pas si les prix ont changé depuis deux ans. Donc, euh, on peut voir un peu de changement. J'ai fait du Low Stress Training, LST. Euh, à plusieurs moments cette semaine, je me demandais si je devais euh, tout couper. J'ai pas Eu trop trop de passion, j'ai pas trop trop de passion présentement avec les King Kush. On a des possibilités d'avoir des hermaphrodites, on a des possibilités d'avoir des plantes mâles. On sait que si on a des plantes mâles, ça va donner des graines, des graines, euh, des boules de pollen, des boules de pollen. Donc ça sert absolument à rien là, ici pour Weedman. On voit absolument des, euh, des plantes femelles, c'est des plantes femelles qui donnent des fleurs. Donc la seule plante ici qui va nous donner des cocottes, c'est celle en haut à gauche et assurément une graine de cannabis féminisée. Donc euh, avec les trips, avec les trips, avec euh, la possibilité d'avoir des hermaphrodites, comme je vous ai dit, hermaphrodites, c'est avoir euh, des cocottes avec des graines de cannabis à l'intérieur. C'est pas ça qu'on cherche. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, je ne voyais pas trop, trop, là, euh, j'avais pas d'enthousiasme, j'en ai pas encore présentement. Et les spider mites sont apparus, les petits points noirs en dessous des feuilles. Euh, si vous voyez que les plantes sont présentement là, c'est que j'ai décidé de continuer la grow. J'ai communiqué. J'ai communiqué avec un fournisseur de prédateurs, euh, je lui ai demandé conseil, j'attends euh, ses réponses, parce que j'ai quand même deux problèmes présentement, là, deux euh, parasites, comme on dit, les Trips, les Spider mites. donc, si je me procure un prédateur, est-ce que le prédateur va pouvoir faire le travail à lui seul, ou il va me falloir deux prédateurs différents on sait qu'il y a des œufs dans la terre, des larves dans la terre. Donc, euh, j'imagine que je vais avoir un combo, un duo de prédateurs. Donc, j'attends euh, les réponses à toutes mes questions euh, de, ce, de ce fournisseur là de prédateurs, de ce fournisseur d'insectes. On va essayer de régler le problème d'insectes avant de tourner sans floraison. Tous les abonnés de Winman m'ont conseillé euh, ce conseil, finalement. Donc, ça va être un conseil à suivre. Ne pas tourner la Grow en floraison tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas contrôlé. Contrôlé même... Euh, contrôlé à 100% euh, nos problèmes de Trips et de Spider-Mite. Donc, je me suis dit que, vu qu'on va garder la grow, j'ai fait du LST. Les plans commençaient à pousser, ça rapprochait de la lumière. J'ai éloigné les plans de la lumière. Euh, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne vous l'ai pas dit à la dernière vidéo. Écoutez, je ne sais pas ce qui est arrivé. Le PPFD était trop fort. OK, la lumière était trop forte Pourtant, je... Ça n'a aucun sens comment je regarde le PPFD avec mon cellulaire, avec l'application PPFD Meter. Je regarde l'intensité de la lumière. Pourtant, je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Un joint de trop, euh, j'ai joué un petit peu avec la roulette, J'ai aucunement idée ce qui est arrivé. Mon PPFD est à 650. On recommande entre 3 et 600. J'ai éloigné ma lumière. Mes lumières étaient rendues à 22 pouces. Mais encore une fois, encore une fois, même si la lumière était à 18 pouces, si le PPFD est correct, on n'a pas de problème. Mais non seulement les plantes étaient à 22 pouces, mais le PPFD était fort, à 650. Donc, euh... donc, c'est ça. On continue. J'ai communiqué pour les prédateurs. Euh... Encore une fois, comme je vous dis, je l'ai beaucoup négligé. Je pense que j'ai même... Euh, J'y étais un peu fort, là, avec... Euh, pas le manque de nutriments, mais je les ai, ai, ai vraiment asséchés. Asséchés, puis là, vu que je me suis procuré un humidificateur, j'ai l'impression que les plantes m'ont pas donné de signe me disant qu'ils avaient très soif. Euh, D'après moi, l'humidificateur les a apaisés. Et... Euh, je vous le dis, aussitôt que j'ai donné euh, de l'engrais, euh, il y a environ 10 jours, ça a donné un petit coup. Ça, ça a changé les choses. Je, je m'en ai pas occupé. Je m'en ai pas occupé. Euh, c'est vraiment le fait que c'est des graines de cannabis qui vont peut-être tourner hermaphrodite. Euh, en tout cas, j ai, j ai, j ai, je ne veux pas manquer la vidéo. J'ai plein des choses à vous dire, mais je ne veux pas tout scraper. Donc, on continue. Avec les deux Vipar Spectra. Les cinq King Le Docido Purple Punch. On va voir là. Ça va être beaucoup plus beau. Là. Je viens de juger juste d'attacher les plants. Donc, euh, toutes les feuilles là, vont redevenir du bon sens. Ils vont aller voir la lumière. C'est vraiment pas très très joli. Mais comme je vous dis, je viens de juger juste d'accrocher les tiges les plantes. Donc euh, ça va, ça va changer d'ici euh, deux jours, même pas, même 24 heures. On se voit bientôt, dans une prochaine vidéo, un pouce, un commentaire. Je le sais, l'huile de Nîmes, l'huile de Nîmes, l'huile de Nîmes. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je veux des prédateurs, eh oui, eh oui, oui. Eh. Donc j'espère avoir un commanditaire. Euh, je suis en train de têter le commanditaire et puis euh, on va regarder l'évolution de cette grow dans quelques jours. Donc, soyez présents. On va continuer ça avec Vipar Spectra dans quelques jours. Merci, gang. Ciao, ciao.